En avant en deux, mais oui, mais oui, mais qu'est-ce qu'on est Infiniment bien confiné quand tout bien finement on est Comme dans un coco fermé, mais oui, mais, oui, mais qu'est-ce qu'on est Infiniment bien confiné quand tout bien finement on est Comme dans un cocon fermé, mais dans peu de temps ce sera printemps la La Du système, y a tout qui fout camp la La ride d'un quand ce sera le printemps, je vais falloir la ridaine la ridaine, mais durant six temps y a tout qui bouleverse. Je vais falloir la, la ridaine au long, long. En avant deux, mais oui, mais oui, y a virus qui court, fait des détours, encore et toujours. Mais oui, mais oui, y a virus qui court. S'il te croit, c'est dira bonjour. Mais oui, mais oui, y a virus qui court, fait des détours, encore et toujours. Mais oui, mais oui. Qui court, s'il te croit, se dira bonjour, mais dans peu de temps ce sera le printemps. Tu fallons la parée de Marie la riz des du six temps, tout qui fout le camp. Tu fallons la parée de nous l'enlend, mais dans peu de temps ce sera le printemps. Tu fallons la parée de nous la riz du six temps, y'a tout qui fout le camp. Tu fallons la parée de nous l'enlend en avant deux, mais oui, mais oui, j'ai tout prévu. 100 kilos de pâte, tout en de pécule, mais oui, mais oui. Que je serai vaincu, mais oui, mais oui, j'ai tout prévu. Sans qu'il le pâte, autant de mais oui, mais oui, j'ai tout prévu. Admence à moi, les gens, salut. Mais dans peu de temps, ce sera le printemps. Tu es fallu là, ride, la rue de Nelari d'Aimé du 6 ans, il y a tout qui fout le camp. Tu es fallu là, la rue ne de Nelari d'Aimé du 6 ans, il y a tout qui fout le camp.